Salut à tous les amis, on c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous dire que bah c'est je vous annonce une FAQ. C'est une annonce FAQ quoi, donc vous mettez des commentaires sur la vidéo et c'est poser des questions et je répondrai dans une prochaine vidéo. Salut Et <rire> <rire> eh bah ben non, <rire> c'était pas vrai, moi ce <rire> la Ah je suis en train de crever. Ah. Et non, il euh, a toujours pas des facu, parce que. Je vous emmerde, voilà. Parce que. Je sais pas si je vous dis, mais non, de toute façon je compte pas faire des en les 1000 abonnés. Peut-être 500, je je sais pas, je vais